et on découvre non, dans la Mishnah, je traduis d'abord, c'est une notion qu'on a évoquée dans la Mishnah précédente, celui qui va ouvrir un tonneau ou un fût pendant la fête, va matril beisato to al-gavaregel. Celui qui va commencer à pétrir une pâte, al-gavaregel. Pas à dire exactement gavarigel cest c'est-à-dire dans le sens, euh, dans, en l'honneur de la fête. Ouais, Al-Gavarigel. Pour la fête, à cause de la fête, eh bien, Rabbi Oda Omer, Rabbi Oda me dit, Igmor, il pourra même finir ce, ce fût, ce tonneau, cette pâte, il pourra toute la, toute la, toute la continuer et la finir. qu'il qu ne pourra pas la continuer. De quoi on parle exactement C'est simple. On a vu dans la méchante précédente. Ramim ont décrété toutes sortes d'impuretés chez le Hamaretz, Le genre simple. Étant donné qu'il ne respecte pas comme il faut à la khot, et il n'y fasse pas de grand intérêt, alors on va craindre toutes sortes de niveaux d'impuretés euh, chez lui. On avait vu que son vêtement, il est midras, il ne fait pas, malheureusement, même les lois de Nida, il ne respecte pas le franc comme il faut, comme il se doit. Vous imaginez que si toutefois il a eu un rapport avec sa famille qui était qui n'était pas encore pur comme il fallait, il a véhicule une forte impureté, il peut être des âges, d'accord, ils ne sont pas méticuleux sur la chute de ce fait, Ramim, on dit qu'ils vont les rend, ils vont tout rendre impur facilement. Malgré tout, pendant les fêtes, on lève ces interdits. C'était déduit dans passouk, de Chauftim, Vaya Sefkol, Ish Israël, El Air, Keïch, Echad, Khaverim, ils sont tous, tout le monde est Khaverim, tout le monde est des bons juifs pendant les fêtes, on n'a pas en véhicule plus d'impureté. Mais dès que la fête passe, on recommence à véhiculer l'impureté. Et là, on se retrouve avec quelque chose de très original, c'est que d'après en l'occurrence, on voit que maintenant, pendant les fêtes, on a taille au chalet. Il y avait besoin de, de, besoin de bord du vin, j'ai ouvert un tonneau. Moi, je suis un bon juif, bien sûr. J'ai ouvert mon tonneau, je n'ai pas vérifié. Il y a même des gens à Maharès qui sont venus qui ont touché mon tonneau aussi. Et pendant la fête, il n'y avait aucun problème. Ça chère la fête, qu'est-ce que je fais avec ce tonneau Alors. Là, ça devient délicat, parce que, euh, le, étant donné qu'il y a eu un masque qui a touché, comme on va voir plus tard, après, c'est le la Mishnah même, ce qui est que la a touché, ça va devenir même relativement impur, peut-être même. Alors là, la Mishnah me dit malgré tout, Rabbi il me dit tu pourras la finir dans l'impureté, sans te poser de questions, ce qui a été ouvert pendant la fête, en l'honneur de la fête. Alors, on ne décrète pas du tout d'impureté véhiculée par le Maharasite dessus, on s'appuie sur le, la loi stricte. Il faut bien comprendre, selon la loi stricte la marette, même si on craint plein de choses, de manière générale, vous savez, quand on craint plein de choses, on a des règles, comment se conduire selon la loi stricte. On se fonde sur la chazaka, on se fonde sur le rose, on se fonde sur plein de choses. Et du coup, quelqu'un qui n'a pas été franchement et nettement impur, eh bien, il est considéré comme pur. Dans la mesure où il était pur, ouais, moi je suis quelqu'un de pur pour le moment, je me suis remboursiant V, après j'ai pas fait attention, est-ce que oui, est-ce que non j'ai touché, est-ce que je suis devenu. Et eh bien dans ce cas-là, ma khazaka, elle va me dire, bon, ben écoute. Là, on va pré ma présomption, ça du fait, On va présumer que jusqu'à prendre du contraire, je suis resté dans, la, dans ma pureté. Selon le loi strict, le maaret, il est pur. Rami, on décrété que malgré tout, comme il y a des fortes raisons qu'il euh, qu n'a pas pu maintenir sa pureté comme il fallait, on va lui décréter la pureté. Pendant les fêtes, on n'a pas décrété cette impureté. Ma D'accord Maintenant, ce qu'on a dit ce qu'on a ouvert avant la fête, ça reste pur. Idem aussi pour celui qui a fait du pain. Pendant la fête, il a fait des tas de pains. Il en reste ensuite maintenant plein. Il n'a pas fini de les vendre. Pour quelle raison on fait cette permission De peur que le, sinon on va arriver au septième jour de de Pessah, à, vers la fin de Sukkot, et on va manquer de vin. Et on va dire à quelqu'un Tu ne veux pas ouvrir le, ton ton ton ravit", Il va, t a, t a, t a, ton tonneau, il va commencer à ne pas vouloir l'ouvrir. Pourquoi S'il l'ouvre, ça risque de devenir impur. Il va falloir le maintenir comme il faut dans la pureté pour ne pas arriver dans une situation délicate. Ramim. Selon Rabbi Yehuda, Chaim, ont décrété que si tu l'as ouvert dans la pureté pour la nécessité de la fête, eh bien tu pourras continuer à la boire même après la fête en, toute, pure, en toute pureté. Vous savez, OK Et Chachamim, malgré tout, n'ont pas toléré de faire ça. D'accord Parce que selon Chachamim, l'impureté, elle va se réveiller rétroactivement. En fait, le principe qu'on voit tout de suite dans la Mishnah, que une fois que la fête, elle, se, elle passe, ce que la mariée elle la touché, c'est pas que Dès lors, ça va être impur. Même rétroactivement, ça va devenir impur. Et regardez qu ce qui se passe à cause de ça. Parce que Misha Avar réglé depuis le moment où la fête s'achève, Ayuma Avirin al il faisait passer tout sur la pureté de la Hazara, de l'enceinte du Bettenintash. C'est une phrase un peu floue. En fait, Mavirin même on transportait tous les ustensiles pour aller les en Soit, pendant la fête, il y avait... D'abord, il faut savoir, c'est vrai que le, les Kohanim, on l'avait déjà appris un moment. T'as Moet Katan, ne sais plus, il y avait les 24 familles de Kohanim, que chaque semaine, à tour de rôle, il y avait des familles de Kohanim qui se relaient pour le Bata Mingdash. Pendant la fête, tout le monde montait. Tout le monde montait au Bata Mingdash, tu l'as connu, ils il servaient tous au Bata Mingdash pour les sacrifices de la fête. Et maintenant, la difficulté, elle est que donc, tout le monde vient, on ne fait plus attention qui est méticuleux, qui n'est pas méticuleux. C'est sûr qu'il y a eu des koanimes aussi qui n'étaient pas purs, pas, qui n'étaient pas des grands, des grands qui sont venus faire la voie de Béthamigdash. Pendant la fête, ils n'ont pas rendu impurs. Mais passé la fête, alors maintenant, ça va se réveiller le problème sur tous les ustensiles qu'ils ont touchés, que rétroactivement, on va dire qu'on les considère comme impurs, et il va falloir les purifier. Et en fait, il s'avère que le lendemain de la fête, eh ben au c'était le jour de la grande purification de tout. On prenait tous les ustensiles, on allait les tremper au milieu. Il y avait, je pense qu'il y avait une ama qui passait, il y avait un petit ruisseau qui passait à l'intérieur du bétamine d'âge, parce qu'ils avaient tous trempé là-bas, ça suffisait. Et donc, pour tout purifier, d'accord Parce que la Michel me dit, Michel un Regel, depuis que le moment où la fête est passée, ayumavirin Viren al Azara, il transportait, entre parenthèses, tous les ustensiles, al pour purifier l'enceinte du bétamine d'âge. Ensuite, la Michel me porte quelques précisions. Attention, ça c'est bien quand ça se finit en plein milieu de semaine. Par contre, Avarin Regel Bayam Shishi, si le lendemain de la fête, en fait, c'est un vendredi, le Ayuma il ne s'occupait pas de faire ça le vendredi, mais il ça le Shabbat à cause du goût de Shabbat qui peut aussi se préparer à la Shabbat. La fête, elle s'est terminée jeudi soir. Si tu passes ta, ta journée du vendredi à plus tous les essentiels, il y a une tonne de il y avait énormément de travail le de Rémi Du coup, les maris ne vont pas être présents à la maison pour aider les préparatifs du Shabbat, ils vont avoir un Shabbat de bonne qualité. On repose tout jusqu'au dimanche qui suit, le lendemain de Shabbat. Ok Rabi Omer, Aflo Khamichi, Rabi Oshayna ko'anim Pnouim. Selon Rabbi Oda, même si la fête va se terminer un mercredi, déjà, on ne passait pas le jeudi, puis le vendredi, pour, euh, pour faire cette purification. Pourquoi parce que, parce que là, c'est une autre histoire. Parce qu'en fait, pendant les fêtes, il y avait plein de courbes qui étaient à part de l'Eubat Il s'avère que maintenant, il y a le l'Eubat une fois que tout le monde finissait, quand vous brûlez quelque chose, vous brûlez des animaux, fait descendre et encore descendre et encore descendre. Tout ça c'était stocké au Bataming Dash, au Beta chaînes. et sur le misbeach, il y avait au centre un tapoir ça s'appelait. Dans... Et, et il y avait au centre du, du, du misbehard, c'était que quelque chose de grand, 32 hamas sur 32 hamas, 16 mètres sur 16 mètres, il y avait au centre un lieu où est-ce qu'on stockait toutes les cendres de, de, de la semaine, ou des derniers jours, parce que s'il y en avait trop de patrimoine près de semaine, on faisait les premières Mais il y avait donc il y avait, complètement, il y avait encore beaucoup, beaucoup de cendres. On essaie ça pour le lendemain de la fête. Donc si la fête se termine le mercredi, ne me dis pas le jeudi, puis après le vendredi, tu as deux jours de préparatif. Parce que d'abord, pour pouvoir vider toutes ces cendres, les koani, ils ont déjà un très sérieux travail à faire au bâtiment Ils ont un sacré travail, dans le sens du terme, à faire au bâtiment d'âge, à vider tout ça. Et du coup, donc on ne va pas imposer de nettoyer la hasard hein, depuis tout de suite. On va leur permettre de différer ça jusqu'au lendemain du Shabbat suivant. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous replace de la kol tout cela.